Passons aux déclarations de députés. Merci beaucoup. Je voudrais reconnaître une compagnie nommée pour un prix national. Une compagnie basée à est partagée par euh, trois à députés. Ils sont connus par euh, leurs services à fibre, euh, parmi les meilleurs au Canada. Ils euh, montrent des programmes locaux commandités par l'Alliance Canada de services à câble. Chaque année, ils ont appris à reconnaître des gens qui font une différence dans la communauté et les gagnants ont euh, l'occasion de faire un don de euh, 2000 dollars à une œuvre charitable dans les régions. En 2016, avec une station de radio, ils ont euh, présenté. Euh, un programme de collecte euh, de fonds auquel j'ai contribué. C'était un programme de 6 euh, heures qui a fait la collecte de euh, 40 000 dollars et les hôpitaux euh, locaux, euh, locaux vont partager les bénéfices s'ils sont gagnants. Député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais parler d'une partie euh, importante de ma communauté. et Nous avons euh, trois clubs Lions, dont euh, trois vont euh, fêter leur anniversaire. Variant de santé. 90 ans, au nom de nos communautés, euh, je voudrais les remercier de leur excellent travail, Monsieur le Président. Les Lions font un, un merveilleux travail. Le club de Niagara Falls est connu pour leur petit-déjeuner, leur bal de Noël, qui font la collecte de fonds euh, pour des initiatives locales. Celui de Fort Heary fait la collecte de fonds pour l'achat de, de la première ambulance. Chaque jour, nous voyons leurs excellents programmes pour les personnes âgées. Et finalement, le club de Chippewa qui va avoir un événement d'appréciation communautaire à cette fin de semaine. Il contribue aussi à l'ouverture et à la fermeture du Camp of Dorset. Et au nom de la province, je voudrais féliciter ces trois clubs sur leur anniversaire et les remercier de leur travail. Merci. Uh, député de Scarborough, Agent College, je voudrais fêter uh, uh, l'anniversaire uh, du mois uh, du patrimoine de l'Asie. Le 10 mai, je vais être au uh, d'une cérémonie à la bibliothèque pour honorer des euh, femmes canadiennes d'origine asiatique. Ces femmes ont euh, concentré euh, beaucoup euh, de temps et d'efforts. Euh, célébration euh, 50 va euh, apprécier des personnes telles que Greta Wong qui était la première avocate d'origine chinoise. Adrian Clarkson, ancienne gouverneure générale. Je suis très fière de mes patrimoines et je suis ravie de représenter Scarborough, le dimanche. Je vais reconnaître ces femmes canadiennes d'origine chinoise qui aide nos communautés. Merci. Député d'Oxford, merci beaucoup. Je voudrais reconnaître euh, la euh, semaine de santé mentale des enfants. Il est important d'en parler. L'année dernière, on a perdu malheureusement beaucoup de jeunes dans le comté d'Oxford. Donc, nous devons faire davantage. On m'a dit aussi que l'harcèlement est toujours un problème. Selon uh, un sondage, 28 ont dit que uh, les problèmes de santé mentale ne sont pas couverts. Uh, par le programme des études. Il faut éduquer les jeunes pour savoir comment faire face à leurs problèmes. Cette fin de semaine, il va y avoir uh, un, uh, une collecte de fonds à Oxford. C'est merveilleux uh, pour la communauté. et Je les félicite de leur travail pour sensibiliser les gens et j'encourage les jeunes euh, qui ont des problèmes de contacter les organisations euh, qui offrent de l'aide par téléphone. Merci. Euh, député dalgoma je voudrais fa faciliter l'équipe qui a produit le film Painted Land qui a reçu un prix. Uh, en mars dernier, félicite toutes les personnes uh, qui ont uh, uh, contribué à cela, ainsi qu'à Nancy Lang et Emma Hambly de White Pine Productions. Vous avez créé un film si épatant qui souligne la nature extraordinaire d'Algoma. C'est un hommage à l'art et à la vie euh, du groupe de sept, Les paysages merveilleux montrent pourquoi à chaque année, des à milliers de touristes viennent de là. Dans ce film, vous avez cette idée que tout le monde avait une telle passion pour ce qu'ils font. Ce film euh, vous donne envie de retracer euh, vos euh, pas le long du lac supérieur. Je voulais aussi souligner le euh, euh, chemin de fer qui ont beaucoup aidé à la à création de ce documentaire. Merci. Le fondateur Uh, de Groupe de 7, Lorne Harrison à Brantford, en Ontario. En passant, c'est tout. Député d'Ottawa Sud, j'ai le plaisir de dire que j'ai eu l'occasion, avec le procureur général, d'assister à la euh, soirée de gala de l'Académie la, la, euh, somalienne qui, dont euh, le but est de rejoindre des jeunes en Somalie. Leur fondateur, qui est un membre de la police en Ottawa, a eu la vision de donner à ces jeunes euh, une éducation. Ils ont construit une école à laquelle ils ont reçu euh, 3 000 jeunes et je félicite l'académie, le sergent Elmy, ses collègues à la police, tous les bénévoles qui étaient là au restaurateur à Gabe Smith, qui avait une vente aux enchères. Je suis vraiment content de représenter une communauté où des familles venues de plus de 125 euh, pays parlant 95 langues ont choisi comme leur foyer et nous devons, comme nous le savons, d'appuyer les gens à travers le monde. Merci. Député d'Elgin Middlesex. Sexe, je voudrait marquer le 226e anniversaire de l'adoption de la Constitution polonaise. C'est un événement très important pour la Pologne. C'est un symbole de liberté pendant les années de partition et l'occupation allemande et russe. Nous avons un million de Canadiens d'origine polonaise. Les valeurs de la liberté sont partagées au Canada. C'est le centième anniversaire de l'établissement de colonie Koshushko à Niagara-sur-le-Lac parce qu'il y a eu des soldats qui ont été formés ici. Ceci est un symbole de l'Alliance de, la, de la Pologne et du Canada et je m'attends à assister à la cérémonie de cette année. Le 3 mai en Pologne est le jour de fête le plus important depuis l'indépendance à tous mes amis polonais. Stolat. Merci. Député de Tobikol Lakeshore, je me fais un plaisir de parler aussi de la Journée de la Constitution polonaise, une fête très importante pour des Polonais à travers le monde cette journée fête la déclaration de la euh, déclaration de la Constitution du 3 mai en 1791, la première Constitution en Europe. La, cette Constitution a inspiré les Polonais à avoir une euh, société juste pendant euh, des générations. Ceci a sauvé la nation polonaise. Et même si la fête a été bannie pendant 200 ans, cette journée est une journée de fête dans le monde entier. Aujourd'hui, des membres de Pologne étaient à Queen's Park. monsieur Jacek Poguski, secrétaire d'État d'Agriculture, pour la République de la Pologne, M. Tchaikovsky, consul général, et M. Kerry président du congrès uh, national polonais au Canada. Je remercie uh, ces chefs de file des communautés pour le maintien de notre... Uh, Patrimoine Paul Sconis Guinea pour qui me Député de Bruce Gary je voudrais vous parler des gens qui apportent le symbole de l'accès. Récemment, je me suis joint à deux de leurs membres. Où ils ont euh, lancé euh, le nouveau symbole pour que les gens euh, ne pensent plus aux gens handicapés comme étant immobiles. Cette nouvelle image montre du mouvement. C'est une personne sur un fauteuil roulant j'ai appris l'existence de ce symbole. Il y bois. Monsieur Itzkovitz a été frappé par un conducteur ivre et depuis lors se trouve sur un fauteuil roulant. Le mouvement ne demande pas le changement de l'ancien. Symbole, mais de l'utilisation d'une un, nouvelle image dans l'avenir. Et je promets de faire euh, ce que je peux faire et je voudrais que vous visitiez le euh, site web qui vous montre euh, le nouvel icon. Merci. Je remercie le député Vielen